Bienvenue à toi pèlerin et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube intitulée Templier et savoir. Qui je te le donne en mille va parler de Un indice, la réponse est dans le titre. Et oui, bien joué. Ensemble nous allons parler de Templiers, mais pas que. Je commence à voir à travers ton regard inquiet que tu te dis encore un jeune farfelu qui va raconter tout et n'importe quoi sur l'ordre du temple, en profitant de son image un peu fantasmagorique, voire inquiétante, histoire de faire un maximum de vues sur Internet. Et à cette remarque, un peu vexante, je dois dire, je répondrai tout simplement « non ». Ici, place à l'histoire avec un grand H. Pas d'extrapolation, de mysticisme, d'ésotérisme, ni même de politique. D'ailleurs, les milliers de personnes déjà abonnées au réseau Templier et Savoir connaissent ma quête de rigueur dans le traitement des sujets. Car oui, même sept siècles après leur abolition lors du Concile de Vienne en 1312, les Templiers continuent à faire couler beaucoup d'encre et à faire fantasmer. Euh, maintenant que je l'ai dit, fantasmer, c'est peut-être pas le bon mot. Non parce que je voudrais pas qu'on imagine... Euh... enfin bon bref la chaîne Templiers et savoir c'est avant tout le partage d'une passion l'histoire médiévale centrée autour des templiers mais aussi de leurs contemporains qu'ils soient occidentaux ou orientaux personnages lieux emblématiques anecdotes historiques entretiens Ensemble, je vous propose de partir à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont forgé le monde dont nous avons hérité, avec ses qualités et ses défauts. Et comme le terme « s'instruire » rime avec « divertir », nous ferons la part belle à des formats pluriels, des vidéos ludiques et toujours dynamiques, aux multiples morphologies pour susciter votre envie, la beauté de l'histoire, Servi à notre auditoire, toujours avec poésie et sans parti pris. Pas sûr que ce soit une super idée les Alexandrins, on va peut-être pas garder, non Qu'est-ce que vous en pensez En résumé, le concept de la chaîne Templiers et Savoir est de partager avec vous un pan entier de l'histoire sous l'ère des Templiers et des Croisades. Bon, maintenant que vous en savez plus, on se met vite au boulot et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, lisez, cherchez, visitez, mais surtout, intéressez-vous à l'histoire.